Bouté chef balandi les avertis. Ah. Pour la pompe la on a quatre. Il y a La lumière donc la lumière émission. hebdomadaire. Deux fois tout ligne comme le lot on a ligne pour Et puis même après la déjà. Kolo, Azam Alam, Lelo, Koutaïn, Lissou, ou nous parler de a Pour on nous a a partagé un ami. Pour nous un Pour nous parler de Puisque nous croyons que, que euh, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Chaque fois, ce qui est se rappeler que nous dit que nous nous avons que nous avons nous par la parole puisque nous avons l'anglais moyen de prophète pour ba, mais après nous a, a un esprit bien sûr mais c'est pas plus que par sa parole le ming ming par la parole puisque la parole est d'abord troubadour balé la parole au Yeshua ofanda, ofanda, anakati, anabiso, mais entre temps il y a aussi une parole donc dont la parole donc écrite au la bible et à chaque fois que nous avons pas sujet tu as que le la belango, pour n'a coupé sa 1 plus, n'a qu'à t'y a beau mouin abisso. N'zambé à pambo l'abisso ni on s'en, so, vraiment, euh, n'a abisso n'a qu'à t'exhortation, ou yo, afin que, n'a souka, ne loubaka, ezali, pa, n'a gueté l'obaka, ou souba questions ali pourquoi pas, boutou n'abisso, comme uh, d'habitude. Tu n'as pas parlé le sur, euh, euh l'okomoko, et zali, donc apparemment, euh, et cause à mouke, n'a mis sur mais je pense que, et euh, zé l'okomoko, chaque moutou fois recherché, en gros. Alors, euh, kali kolo bali kambu ya kimia donc la paix la paix donc je pense que euh, la paix et ou bien kimiaiser locaux mutunyo soit recherché chacun puisque ceux so qui mouent par exemple azanakat ya pays mokoboyo kimiaisate Moultana vous allez mal ki Soi qui mutte parce moko oyo, qu'à payer moins qu'au donc bitumbezali chaque fois baguer tout ça vous allez na kimiate. Soi muta zali à cause on a mal muton a vie malamoute, je veux dire. Soi ki mutte parce qu'on ya qu'à payer moins place qui met zate à vous appeler mal muter. mutali na mousse place qui met alite à vous appeler mal muter ça dit bien la paix. Ize oyo, Royo mutunyance et bongi a recherché. Ali chef, au recherché la paix avec tes employés. Sokhozali Moutamoussala o recherché la paix avec le chef. Ali mobali, o recherché la paix avec ta femme. Ali la femme, ou bien l'épouse, donc recherché la paix avec ton mari. Ce qui peut zali, na mobali, na recherché la paix avec tes frères, ou bien avec tes soeurs. C'est-à-dire, la paix, en fait, c'est quelque chose que nous devrions normalement rechercher. Pourquoi? Puisqu'il y a une donc, chapitre 12 verset 18 si le possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous donc tous les hommes c'est-à-dire ceux qui dépendent le de fois il y a yo nzambe wali chrétien ou chrétienne disciple n'est-ce pas comment dirais-je bah problème exemple ça dit aux aliments en Zambé, mais qui pour moi en Zambang on peut tout tiangon et mutu en Zambé. Ça dit mutu Zambé dans le sens que ça créature en Zambé. Aux alouvivre vivre beaucoup de ya songoi songoi, vivent beaucoup de ya kot makambabatu, vivent beaucoup de ya ya ya ya orgueil, vivent beaucoup de ya manque maîtrise de soi. Ça dit aux alouvivre le cola. Euh, donc mutu moi aux alouvivre nous camakambu. Il y Bible bien que non. Si si il est possible, autant que cela dépend de vous. Ça dit. Parole Oyo, ils ont qu'on s'adresse dans Yomuto Zokangaye. Ils ont qu'on s'adresse Moutou Oyo à cause d'un problème de plus tardé. Vous bon, comprendre ga bien. De fois, il a des messages de ce qui message de tout impression, tout basaka toujours toujours tendance, y a un non, message de ce pour un Moutou pour un Mais pourtant, chaque message Oyo Zoyoka, ce n'est pas un hasard. Peut-être que Yoko yo, il y a un coup bon, de est un autre qui est un autre qui est un autre qui est un l'ouvre de, de Fézé, chapitre 4, verset 11, tant qu'il est énuméré n'est-ce pas, 5 ministères. La Bible nous dit que non, ba 5 ministères sont si an nous avons un perfectionnement euh, de saint. Or, ce qui est saint, c'est-à-dire sa un saint, un saint qui est un saint qui est un mouton qui est de so ce qui est perfectionnement, il y a un mot de la place e pourquoi le perfectionnement un na but, nang, but, na angou, but na ni, pour que nous avons un but de Yeshua tout parfaite de Yeshua, une stature parfaite de Christ. Pourquoi puisque ce qui est commis le col à l'ye, na y capacité, n'est-ce pas Il y a un temps pour le col ce qui est commis le col a la capacité à enlever tant que trompette est Or, ce qui la Bible tel qu'il est, tel que nous sommes. Ce qui m'a montré à niveau, en je moyen mort à plein dans mort-toi, je suis mort-toi, je suis mort-toi, je suis mort-toi, je suis mort ce je suis Ce toi message suis que que sur je si c'est possible et autant que cela dépend de toi qui m'écoute Combien de bât na kati a famille na oboza na ba problème na bangou. Combien de bât na kati a musa na au loba na kate. Combien de bât na kati a cartier na obo pèsan na ambotete. Combien de bât na kati a vie na yo donc oboza na ba problème oyo et ça na nous résolute Ce qu'on zamba ça a besoin Oyo ka message oyo peut changer façon la Kozala. Vous savez deux fois Ba tout bas a tendance Ako luka ko ka message oyo Kouza la ee bien à dit message oyo Koua ko ee te me message oyo ya Koua kou encourager Na bouzo ba na ee O koumou na moutu pamp va verser Tel que non là où donc, donc place, oh, place la grâce donc abonde je veux dire là où le péché abonde la grâce sur c'est-à-dire donc, donc que atana a message n'est-ce que personnel cest message, message, il y a Dans le message qui n'est pas centré sur la vie éternelle, un message qui n'est pas centré dans la vie, il y a Christ, Christocentrique. message a Christocentrique, il y a Christocentrisme, il y a un message qui est centré la vie Mais le message qui interpelle l'homme à changer sa façon d'être, ce qui est comme te comprendre, je a ai te comprendre que le diable a changé espace pour changer la façon de faire. Diable a ma à besoin, ni que ma cambo pisotali côté ya batu sous bambou n'en ok bon ma cambo to mo déjà ma cambo na tina ma cambo to zape. Mais ce qui sali message dit message au courant internet to commis par exemple que non moutou moko boye à quoi il a moi si mon côté à photo zangatina batou à cause à la pressé pourquoi l'homme veut aller là où les donc on dire je donc les choses ne sont pas sérieuses au fait ce qui moutou à sérieux mingi de fois on la vie courante, la vie plutôt, il y a chaque jour, il y a une sérieuse. Mais, nous avons besoin de la stature parfaite, n'est-ce pas, le Nous parole. est possible que ce pas le c'est que nous avons de la sans exception. Pourquoi Puisque ce qui ce qui est possible, koko mona mkembo na si tu continue sur la 4e, chapitre 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. La paix fait partie, même il y a nzela, il y a royaume. Donc la paix fait partie, n'est-ce pas, il y a vie, il y a royaume. La paix fait partie, n'est-ce pas, il y a liste, il y a bilo, il y a l'île, n'est-ce pas, comment dirais-je, que comporter, ou bien, donc, oko kisa maka munanzambe ou bien koko kisa n'est pas bo konsa n'zambe c'est-à-dire soki kimia ezate moyen moutou, azala koma diga je na misu na n'zambe okoko sambela mala muteso kimia na katia motema naote n'est-ce pas la parole nous dit que soki oza ko sambela ou ko pesa au monde ou ko pesa au na nayo et que o se souvenir na katia motema nayo qu'il y a une personne qui a un problème contre toi okosa nini tika au na nayo kende d'abord ko bon sana et puis yaka osala au continue au fronde nayo au fronde à la pète prière au fond de vous à pète adoration nayo Tant à quoi adorer chaque nuit ou à ni nuit nous sommes à promener moto chaque fois que nous n'est-ce pas qu'on prie chaque nuit ou prière ni, sommes à promener moto il y a une chose important to surmonter to surpassé n'est-ce pas bah qui bout qui bout mon pour n'a ni tout plaire dans zambé a besoin à yozo kangai au compte de l'ocomo que ce qui tolingit tout mon abocons à l'icolo et bon, tout ça l'effort, il y a qu'aux anakimien la mutunyonso. Tu vas me dire que bon, bon au kimien bon Bible, Si cela ne dépend que de toi, bien sûr, il y a un il euh, ne faut pas vivre n'est-ce pas la culpabilité de qui vraiment tout ce qui s'est passé ou qui s'était passé comprendre que rien bah, tout ça et que sont la limbicité on a problème c'est pourquoi je, je donc, je, donc, je, je, donc je, je, je disais au début que ah, non dans ils sont concernés ni les Nayo, ni Mobal Nayo, ni les Nayo. Ils sont concernés les Zolandanga. Pourquoi Puisque de fois, il la vie, ceux qui sont autocritiques, qui sont avancées, choses des des qui choses ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup d'abnégation. Pourquoi Puisqu'il faut monter comme un niveau que Ah oui, d'abord, je vais mettre la balance dans le monde. Si tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. Pourquoi Parce que non, d'un nez et que au côté, au non, si tu, tu, tu ne te responsabilises pas, c'est comme si Obimi soit fénéan amis Swanzambé, soit Obimi Mutoyo Olingi, Lingi teko ça la Avant il a qu'on accéder n'est-ce pas dans bon ça demande beaucoup de choses entre autres chercher la paix avec tous. Bien sûr, si cela ne dépend que de toi. Et moi je pense que message Oyo. Oh il y a Matthieu chapitre 5 Par exemple, dans verset 5 heureux, donc les débonnaires, car ils hériteront la terre. Pourquoi toujours les puisque Parce il a problème, a des problèmes il y a des Mais des gens qui sont qui sont réellement il y a Espérance Zambé, en ouais la bah ce so, qui mouta a linga bundisa yo, linga zoabilo, eloko no moko pesemi balè sek la Bible dit Pourquoi? Puisque tu dois chercher la paix. Il faut que paix et reflète vie na yo. Ce so, qui m'obal na yo a peso kanda ko répondre so, a été. Ce qui m'o a au kanda ko répondre so, a été. Ce qui m'o a manqué ko répondre a été. Tika e bongo. Ce so, qui paran a, a, a peso kanda ko répondre a été. Tika e bongo. Pourquoi? Puisque ce qui so, yo répondre bo komiko soana, e belongoli ki mian katia motema na yo. Yeshua ba Bengie Yahweh Shalom le Dieu de paix. Or, oh, ce so qui moutou, asana ba atu ya nzambete, c'est que ça moins nzambete. Sadi, so ki qui sont an nzambé et Bengio asana ba atu ya Faut ki bon nzambé évante na la vie na yo. Soi nzambé bo ki bon nzambé évante à vie na yo. Tu n'auras pas de conflit na batu. Et c'est pourquoi tu verras d'autres qui sont mal intentionnés en étant chrétien, comme on semble on ça prière, n'est-ce pas Il oh, y a qu'on bombarder bané bané ba, ba, en, ba, en, ennemi il y a qu'on bombarder ba, bandokia famille, il y a bombarder n'est-ce pas n'habité donc ban banda nay, il y a bombarder euh, ba, je ne sais pas donc ba tobaliko tile ba kal na musalla, c'est-à-dire il y a ça prière à bombarder. Oh Yeshua nous dit dans Matthieu que baipse ki bino pour œil pour œil, dent pour don. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, et bénissez, n'est-ce pas, tout cela qui vous maudissent. Il faut comprendre, ma cambo bandeko. mais la question ici, ce n'est pas au Nini. non, la question ici, c'est au Salakanini. C'est comme une personne en train n'est-ce pas, de faire une euh, bah, étude quelconque. Et comme il y a un examen, à côté, après, il y a examen, côté, après, un examen aussi là, à il n'y pas C'est-à-dire quand tu as le test devant toi, il faut répondre au na, na, na, na résultat. Or, pour que tu avez le résultat, sengani, ni, il faut que La matière Il faut résultat. Mais matière. Matière il était sur la terre, il avait, n'est-ce pas, corps le colangana ou la mukili. Mais il n'a pas marché comme comme moukili. Pourquoi Puisque Asaki na mouna zame na kati na ye. Ndenge a qu'il faut que je m'en aille, mais Me je ne vous laisserai pas seul. Il a Saint-Esprit, il a que toute vérité, saint Saint-Esprit a a Saint-Esprit a et dans monde, la, la paix est allée, la joie est allée, la bonté est allée, la patience est allée. Or, la patience, la bonté, tout cela, est ça cause à la paix englober dans la paix. Pourquoi? Parce que si tu es patient ou patiente, tu seras patient ou patiente. Si tu manques la paix, bah, parce que tu as à, à, à, à un problème à commis. Koko, ko ko ko ko ko luka luka a komiko bundana bundana on drede kena ko ko bundanen de a zwa solution so mou tazana problem bonga yeba, yibba keso zana kimia na mo te mana yo nzanbe a sala et je peux même aller plus loin pour dire que la paix engendre aussi la, la, donc la foi. Si tu as la paix, c'est comme Daniel nakatia a donc force au lion, Bah donc il y a la y a force au lion Koufa. Et à part qu'Azaki a foi en Dieu, il avait certes ou certainement la paix. Puisque la paix, c'est l'absence de l'agitation, la paix, c'est l'absence de l'angoisse, la paix, c'est l'absence au fait de, de, donc des soucis quotidiens. à dire tu te poses des questions, on dirait que ce sont des réponses aux incapables à de changer de vie. Or, la vie que je, je suis en train de te présenter, mon frère, ma soeur, Lélo, elle vit à Yeshua. Si Yeshua prend ta vie en charge, <coughs> on a un problème sous de déco. <coughs> Ce qui Yeshua a vu en charge, il en charge, y euh, comment dire, au a un bébé a dit, a dit, on a dit, oh, a dit, a <coughs> si yeshua te prend en charge aux allocola mobile oyo akiko luka akiko luka li so papa na mo snaé mo ça va na katandaku pour ebiki mobal certainement ko yakana na li pawana ce qui yeshua zio en charge au comment quoi mo na o ya mo ké zela asimipa papa na lobo kwa quoi so sûr son papa tali gauche droite mo na ça sûr que oui zela zabi bien mitu ko yaté c'est ça avoir la paix ou la foi en dieu Or si tu as la paix en toi cette paix, tu vas encore au lieu de propager n'est-ce pas, c'est ça le sens de ces de ce, de ce messages. Celui qui procure la paix, donne la paix. Celui qui procure la paix, je recherche la paix avec d'autres. Tu ne peux pas rechercher la paix ailleurs. Il faut paix et ça la beauté Manayo ce qui pensent dans la c'est pas que non que luka non la paix est déjà en toi maintenant maintenant aux on a problème dans monte en face ok mon frère ma sœur talaboué, talaboué. na combat yeshua na limbici na la bien et c'est menace à lui de prendre ou de laisser Et ça très important par exemple awa par exemple le euh, un, un, un corinthien qu'est-ce qu que je dis Galates 5 22 c'est le par rapport à fruit le fruit donc de l'esprit mais le fruit de l'esprit hein Galates 5 22 mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité et continuer. ah, à le monde a que non la paix et vraiment donc après l'amour, la joie Or, celui qui a l'amour en lui et qui a la joie en lui doit avoir forcément la paix en lui. Parce que si tu n'as pas la paix en toi, tu ne peux pas être donc, dans la joie au fait. Puisque la joie au fait, cest y le résultat, il y a paix. La joie, cest le résultat, il y a la paix. Ceux qui paient, ils ont un peu paix. Ils ont un peu de ils un Oba tu mingi ba bonga na vinga na bonga kate famina nga kutu tika nga ba kipanga ite o nga ikunaza bon sala ke effort pona na nga ba salak ke côté oba na nga i nazo la la te pon na ba nazo comprendre nga te non ça à dire il faut d'abord na catcha motema na yo si tu as l'amour si tu as la joie et au monde que ça suite logique ya makambu Nzambe asala yo grâce yo zo landangaye pour comprendre que et bongito continue, n'est-ce pas Qu'obtenez la chimie. Donc continuez n'est-ce pas? Obtenez la chimie, nakatia bo mwenabiso, nakatia barrelation abiso. C'est pourquoi même Éphésiens 4, et 3 dira: Vous efforçant, n'est-ce pas de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix entre Biso, soit disant par chrétien, au disciple. Est-ce que chimie est à carte? Est-ce que Kimi est à Est-ce que Boyo est à Est-ce que Sengo est à Des fois, lorsque nous prêchons, c'est comme si chaque personne, d'ailleurs, de comment la réseau social chaque personne a ce terre, pas naier, mais Non, non, non. La, donc, la parole de Dieu est universelle. Et ça universel. Il y a un autre qui bar que non tous ces nous avons pas ça basalio bar côté en bar langue bela. Pourquoi? Puisque le même message doit être traduit de façon que batuba comprendre. Les gens qui ont, fait, qui ont fait, je vais dire, de grands noms dans de mon Kili Awa, à ont fait est-ce que dit, tu es en paix avec tous. Tu es non. Question en paix avec tous. Ça dit, dire qui pour ceux qui te concernent toi, pas l'autre. Puisque le message c'est que concerné pas l'autre. Et puis, Monsieur, un message à Boye, à Delimuto ou paroesy, Kanakate. La, landa oyoka, non. Yo moko dabord, est-ce que tu es, tu es en paix avec tous Ça, la question qu'il faut se poser. Ce qui est 2 kim Всё de ta ce ta ta Yote, ta ta ta ta ta yote. ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta je ne sais pas comment, comment, comment comment, benga, d'autres même qui se disent pasteurs, euh, je ne sais pas, apôtres, prophètes, évangélistes, tout ça, mais ils ont des problèmes avec des gens. Ils ont même des dettes, et ils ont même des dettes, pourquoi, puisque la vie tellement désorganisée, il ne sait même pas qu'il y a, y a un, problème, un problème avec moi ou contre moi. Il ne sait même pas euh, ce qu'il y dépendre de dépendre d'un C'est-à-dire, pour lui, euh, tout, tout ce qu'il fait, c'est bon, puisque oui, il est déjà élevé, tout ça. Mais non, la parole me dit que tous, un jour, tu vas devant le tribunal de Nzambé. Tous Bana amiké Mikolo ba pakamuin ne me dis pas que non oui nzambé mususu kozala non ça dit nzambé kaka oh akela mukili na Nzambe, nzambé kozamba isamukili pede donc obatius bali la katia ya ça dit ce qui osali malamu pendant kozamba lakatia mukili tu seras réellement couronné n'est-ce pas de gloire mais ce qui osa osa ko continuer à koyoka nzambe, maliku sala yangote, tu seras même condamné puisque oyoki mosalité tu passes de temps avec makambo ezanga ngomutu ma makolo mais est-ce que tu prends le temps réellement de te poser de, belles, de, de bonnes questions Qu'est-ce que tu fait pour Qu'est-ce que nzamba avons fait Qu'est-ce que nous avons fait pour nous Qu'est-ce que nous avons Qu'est-ce que nzamba lingi pour ce que fait pour nous pour pour pour nous Qu'est-ce que tu demandes à Dieu que pour ta vie, tu ne fais que pour ta vie, tu ne t'occupes tu ne que pour te, donc de, donc de ta vie, mais entre-temps, tu ne sais pas que nous Mais tu es en train d'oublier cela. Pourquoi? Puisque toi, tu ne, tu ne vois que toi. oh on a l'objet que nous avons liste l'amour, la joie la paix. Tu recherches la paix puisque tu dois, tu dois avoir la paix. Tu dois procurer la paix. Il faut na, na euh, que Il faut que tu te fasses na komi de que que nous ne voulons pas ici dire que je suis te mingi boye Mais est-ce que tu te retrouvé dans mon point de point que d'un pas. Puisque quand on parle de la perfection. La perfection ne se fait pas en un jour. Non. Non. Bon, imaginez que Pierre, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, avant, avant que le Saint-Esprit n'ait fait, qu'est-ce qu'il a fait N'est-ce pas, il a d'abord 400, il a 400, il a il a a il en battant, puisqu'il avait peur, puisqu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais yo, tu te dis, peut-être chrétien aujourd'hui, mais chrétienne, mais tu ne sais même pas si tu as le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi d'autres choses, pose-toi la question, es-tu réellement baptisé du Saint-Esprit Est-ce que nous avons même la place à Bomouinaïo m'a vie en charge. Il y a une confiance en moi qui me dit « Je ne sais pas si tu es en moi » et je ne sais pas si confiance en moi Papa, je ne sais pas si tu es en moi » Est-ce que toi, tu te prends comme ça avec Dieu Est-ce que lorsque tu as un problème, souci, un souci, est-ce que tu tu penses que tu es capable de faire ça Ou bien tu penses que tu peux faire ça avec tes propres forces Il est important de comprendre ce que tu ça, Pour moi, c'est ça. Et Bungu, biso nyonsa, autozo kamera message oyio. Pour continuer n'est-ce pas, qu'on luke ma kambo nyonsa lico contribue à la paix. Somoni ke loko moisa te, na kimia, ko sala yango te, ko loba yango te. Mais somoni ke loko moko boyali, bialim malampo na kimia sala yango. C'est pourquoi la Bible nous dira dans Romains 14. 19, lobby. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Je pense que, maloba, on a toujours l'oba, mutmo quoi comprendre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au mon cho loba Est-ce qu'il y a quelqu'un à se faire la question par rapport au mon cho loba Est-ce que mutmo a comprendre ma ce que Est-ce que ma cho loba Est-ce que mamutou cho loba Est-ce que est je vais vous dire que je vais Zali. dire questions, je vais vous dire que tout vais vous dire que je vais que vous vous que je que voilà, il n'y a pas d'autres questions, exactement, tout va bien. Donc tout va bien, Pensa, donc, tout va bien. Amen, amen, amen. Nous habitez Sœur oui, dans la ligne, il n'y a pas d'autres questions, tout va bien? Sœur Wivin? Oui, c'est bon, tout va bien, c'est vraiment clair. Gloire à Dieu. Que Frère Joseph, il n'y a pas d'autres questions, tout va Ah, non non, c'est bon, ça va. Voilà. Vraiment kolo azwa le deux fois ezaba message otloba que il y a abc, c'est-à-dire message o okay, que non, montabi même pas autant la question place plus un message d'en moment il y a et donc introspection, c'est-à-dire chaque mutou amiyebi. Chaque mutamiebi et tout le monde o conscient, mutiou o azak conscient normalement et bongi chaque fois s'examine à Mita Laka, omita liomoko, talipe c'est pourquoi vous verrez même yeshua azakin zambé ayeba qui makanisa mais a fallu que les tout ne soient pas baso quand il posait la question aux disciples pour n'abattre le c'est pas que savait pas il savait ce que les gens disaient ou bien parlait à propos donc il y a personne mais à tout na ki disciples ils pensent dans leur cœur il faut faut que tu ouvres la bouche, que tu parles. Même, même lorsque la Bible nous dit par rapport à la prière. La Bible nous dit que non. Avant même, que tu fasses n'est pas la Mais besoin que tu ouvres la, la bouche pour parler. C'est comme un enfant, encore une fois. Oh, papa, que moi, Tout s'en Mais papa, tu dois C'est comme ça avec Dieu. Donc, lui dit que tout ça, c'est la première pas, va Bisous de façon que ma cabo quand on a besoin il y a quoi que ça on a limité tout ça l'angot bah haute voix tout le monde bah à haute voix de façon que même moutosa m'pensez dans gaïe à comprendre que oui il y a des choses qui se passent là à vie le toyo pourquoi Puisque quelque chose à exemple pour naier il y a pas l'angie exemple naio un jour sur quoi bête il te l'ont dit que non tu te rappelles lorsque je parlais que je priais na butu na butu il y a des choses comme ça vous voyez na katienda pour monko yo qui a pris pas na ma cabo on nous nous a mais ce que tant le résultat hier et P C P résultat on a mon je te rappelle de ce que je priais souvent quand je suis. salut ». et nous on ça que je pas foi par rapport à ma campagne. cest à dire la vie chrétienne ou bien vie à bana il faut pour refléter n'est ce pas leçon pour continuer na foi la la